Au confins de mon confinement, je ne peux pas vous répondre, mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, laissez un message après le bip. Au confins de mon confinement, euh, je m'efforce de garder le contact avec mes élèves de petite et moyenne section, euh, puisque je suis euh, enseignante depuis cette année. Et donc euh, grâce aux petits messages, aux photos euh, qu'ils m'envoient, souvent d'ailleurs, euh, ils sont toujours en pyjama, mais bon, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de photos, euh, on arrive à garder le contact. Et à rester une classe, même si bien sûr c'est plus difficile que lorsqu'on est à l'école. Et c'est bien sûr un contact qui est complètement différent. Mais bon, ça nous permet à, à nous enseignants de les découvrir un peu dans leur quotidien. Et on leur propose des défis, on leur propose de nous montrer leur travail. Et on voit dans les photos, enfin sur les photos, les, la fierté dans leurs yeux. Donc on est content aussi. Bonjour, encore fin de mon confinement. Je m'appelle Adam Badje, j'ai 10 ans, j'habite à Wakab, au Sénégal. Depuis le confinement, les écoles sont fermées. Donc, on reste à la maison toute la journée à regarder la télé. Je me couche très tard, je me réveille très tard. À cause du COVID-19, je ne peux plus voir mes amis et jouer avec eux. Je passe tout mon temps a embêté les gens et mon frère mon baston. Je joue aux cartes plusieurs fois par jour. J'en ai marre d'être enfermé. J'ai envie de retourner à l'école et jouer avec mes amis. Au confins de mon confinement, je me pose, je prends le temps. Faire des dessins, découvrir la couture, tenter de faire un peu de sport, écrire des poèmes. Je savoure ce rien qui m'est offert et me remémore tous ces instants pressés. Le soleil s'invite, hop, une chaise longue, et voilà un air de vacances. Puis, à certains moments, du gris entache ce tableau. Des angoisses, des questions, un trop plein d'infos. Qu'à cela ne tienne, on ne choisira pas la couleur de mes émotions. On rajoute un peu de couleur et ça repart. Apéro visio avec les proches, avec qui la distance n'aura eu pour conséquence que de nous rapprocher. Un peu de musique, du soleil, des dessins, des écrits. C'est bon, c'est reparti. Dans mon confinement, tout simplement, je prends le temps. Au confin du confinement. Bonjour, je m'appelle Noumessie Doris, institutrice dans une école privée de la place. Bon, le confinement est très difficile, surtout en cette période où moindre geste doit être contrôlé. En famille, c'est encore plus difficile. Parce qu'avant contrôler, les enfants n'étaient pas faciles. De nos jours, moindre mouvement de l'enfant, vraiment, il faut être au contrôle. Ce n'est pas facile. Recevoir les étrangers à la maison, vraiment, nous sommes en peur. Même recevoir sa propre famille, ce n'est pas facile.